La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. De nombreux sujets intéressent les journaux Paris ce mercredi 19 avril 2023. Réumi quotidien, renseigne à sa une que le Conseil constitutionnel a sauvé la tête d'Amadou Mamdioub que des députés voulaient débarquer pour installer Abdoulaye Doussar. Et c'est la démarche léthargique de l'actuel président de l'Assemblée nationale qui est pointée du doigt sur un croix Réumi. Mais les sept sages ont rejeté la requête introduite par I qui voulait faire constater la vacance du pouvoir et ce nouveau déboutement fait remarquer Réumi intervient moins d'une semaine après que la Cour suprême a rejeté la demande des députés de l'opposition qui visait une prorogation des délais d'inscription sur les listes électorales. Et suite à la déclaration de candidature à la présidentielle du patron de Réumi et ses attaques contre Macky Sall, Beno Bokuyaka recadre Idi, rapporte l'AS et comme pour en rajouter, le bureau du Conseil économique, social et environnemental boycotte Idi et réclame sa tête. Un Renseigne aussi l'AS qui évoque les conséquences d'une rupture à PR Réumi au niveau de l'Assemblée nationale. Et dans le quotidien, l'on constate un ton sec à Benon suite à la déclaration de candidature de Idi. Dans les colonnes du journal de Madiambaldian, le CEP déplore la démarche cavalière du leader de Réumi. Besbi rapporte le clash de Benno à Idi suite à sa déclaration de candidature. La PR et ses alliés regrettent dans Besbi le jour une décision sans aucune discussion au sein de Benno Bokoyakar. Idriss Sec, le début de la fente titre par conséquent 24 heures journal qui nous apprend aussi qu'au Conseil économique, social et environnemental huit membres du bureau ont bloqué le fonctionnement de celui-ci. et benno Bokoyaka, à travers son secrétariat exécutif permanent, tire sur le leader de Réumi dont la résurrection politique constitue une perte pour Amadouba aux yeux de l'évidence qui voit justement le premier ministre comme seul perdant dans cette nouvelle situation politique. Se penchant sur cette situation politique en direction de la présidentielle 2024, Enquête voix et signale Idi au centre du jeu. Revenu au devant de la scène et candidat en 2024, Idi cristallise les débats et interroge, fait remarquer Enquête et pour ce journal, Benobo marche actuellement sur des oeufs, ma qui lui est poussé à jouer à l'arbitre sur la présidence du Conseil économique, social et environnemental, selon Sud-Cotidien, qui voit Idi presque sur ses terres. Critique pendant ce temps suit la course des invalides à la présidentielle 2024 que sont Karim Wad et Khalifa Selon ce quotidien, entre le débat non vidé sur la possibilité juridique offerte au chef de l'État de rempiler et celui de ses contempteurs qui tous enmaillent à partir avec la justice, ce n'est pas demain la veille d'un éclaircissement sur les profils qui iront à la quête du suffrage des Sénégalais. Concernant le procès, Sonko Mambayan critique informe qu'Amadi Diouf a décidé de se retirer. Bassirou Diouf a lui été placé sous mandat de dépôt hier pour outrage à magistrat, diffamation entre autres, nous apprennent plusieurs journaux, conséquence de cet arrêt les agents des impôts et domaines décrètent six jours de grève, renseigne Bisbee. Et c'est toute une série d'actions qui est lancée par son syndicat, note pour sa part Le Quotidien. Et aux yeux du Quotidien enquête les agents des impôts et domaines durcissent le ton suite à l'arrestation de Bassirou Diomaïfaï qui porte à 15 le nombre de responsables arrêtés, en plus des 300 militants de ce parti détenus en prison. Vox Populi également fait état de plus de 300 militants et sympathisants de PASTEF en prison. Et suite à l'arrestation de Vox Populi pointe une connexion PASTEF syndicat des agents des impôts et dévoile le plan du Saïd pour paralyser le fisc en soutien au secrétaire général de PASTEF envoyé en prison hier. Ce journal annonce ainsi le dépôt d'un préavis de grève aujourd'hui. Le port de Brassa Rouge, ce 19 avril et demain 20 avril. Vox Populi nous fait part aussi de journées de présence passive, prévues le 28 avril et le demain, et une grève totale de 72 heures les 22, 23 et 24 mai, ensuite les 14 15 et 16 juin. Dans sa livraison de ce 18 avril, Réumi Quotidien nous fait part de la colère et des vives tensions qui ont marqué Ngor hier. Les populations ont affronté les forces de l'ordre pour s'opposer à l'implantation d'une brigade de gendarmerie dans la localité, renseigne ce journal. Vox Populi aussi raconte ces échauffourées entre jeunes et gendarmes et à l'origine de cette révolte, un espace sur lequel la gendarmerie veut construire la nouvelle brigade d'Angor. renseigne Vox Populi qui livre les regrets et la mise en garde des lagibes à « Nous ne laisserons jamais passer cette forfaiture », promet le dignitaire. Pendant que Libération nous apprend que Sidi Ahmed Baye, arrêté hier, puis pu libérer sur convocation à avouer son coût à 10 millions de francs CFA. Il a en effet reconnu avoir inventé l'histoire de la clé USB vide des vidéos inexistantes pour couler son coup dans le seul but d'encaisser les fonds. Placé en garde à vue, il a été libéré dans la soirée. Fait remarquer Libération qui signale aussi dans l'affaire des Nénétouti l'arrestation de deux auteurs de anneau. L'autre cerveau mambassignant est tombé, souligne pour sa part le peuple quotidien, qui informe que la cause a été arrêtée à Thiès au quartier Grand Standing, enfermée chez elle. Les flics l'ont déguisé déguisée en agent de la Sénélec. Dakar Times, pour sa part, fait une note sur la crise au Soudan, indiquant que la situation est assez préoccupante à tout point de vue. Cette crise, qui a des origines lointaines, risque de drainer des conséquences en Afrique centrale sans épargner le Sahel, prévient ce quotidien. Dans celui du sport-stade, l'on se demande si Bayern ne peut Peut-il renverser City en demi-finale, retour de la Ligue des Champions En attendant la réponse, Réumé Cotignan renseigne que Thomas Tuchel a réglé l'affaire Sadio Mané au Bayern de Munich. Le Real de Madrid a pour sa part atteint son 11e demi-finale en Ligue des Champions en 13 ans. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.